Aujourd'hui on va faire un gâteau au yaourt Pour cela il faut un sachet de levure chimique Un sachet de sucre vanillé Une pincée de sel Un, un demi pot de sucre Un yaourt nature Trois œufs, Un pot, un pot d'huile Et il va falloir trois pots de farine Ah Enfrentra partie 11 Je <rire> me ah. si jamais parti, sale fou C'est le retour du petit prince qui baisse tout J'encaisse tout et rends coup pour coup Sur la télé de ma cellule, j'en ma tête partout C'est pas du cinéma, c'est la réa Le mec qui veut tout, part, j'ai chez là La vie c'est pas un cartoon, les joueurs qui partent tous Ceux qui comprennent tous. mon balala C'est pas mon disque d'or qui va redonner le sourire Bellec, dans peu de temps ça va sévir Machiavélic comme du pack, j'ai encore dans les bacs Je n'ai pas fini avec la à rap tu veux ton flic pas son DM 50-50 tu 50, m'en bénéfs barre toi salem Wesh te mec on dit le pas Jack mais sur la véranda Allô Bébé attends je suis au studio Je pas t'appeler Je dois inspirer quelques rappeurs Ça sème par ci, ça sème par là Et quand je j'm m'ennuie je me fais des tubes en un quart d'heure T'as pas comprendre comment fâché Moi pas parler manger un strip pendant des heures Je suis très poli et généreux Si tu me crois petit tu peux demander Même à la soeur sale fou Mes ennemis m'aiment tous Ah tiens c'est suis pire qu'avant, y a ma tête partout, tout, tout, tout. Ah je suis King, King, je suis King, King, je suis Et des approches sur les compètes. Tu voulais m'éteindre, mais t'es trop bête. C'est pas j'ai pris la grosse tête. Mais t'as gâti ma mis en vol d'écran dans son phone belle. Eh ouais, la frappe, à son pas J'ai vu des mini-mois, mais ça se voit que c'est du calqué. Chaque année, c'est mon année. 8 ans, grave, c'est pas maintenant que ça va se calmer. Fucking boss. Mon sauce, je te cache pas que j'ai la dalle à J'ai gratté matin, midi soir. Les beatmakers n'auront pas de vacances. T'as capté c'est MH, un de vos clients fidèles. Top top, le top stream, c'est papa. J'suis en de poser ma petite tête. J'ai le code Moula illimité. Et get ma perte c'est une édition limitée. Je veux qu'elle me s'épanche, j'ai pas en Enlève ta main monnaie mon épaule, t'es Je suis king, Je king, king,